Hello, les paniques, de t'y tu t'es salouche? va le pas choquer? <rires> <rires> Mais t'a mis <t> en place, on t'a mis en place, Je suis un je suis de courir, je un D'abord oui, il n'a pas Bien oui. oui, sûr, le bruit des vacances, le monde est grand d'insomniac. Certains oh, ont mis ah, toute ça. leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête, les gars, oui. oui. eux ah, dans oui. des hauts le cœur. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures. Je trouvais ma famille au port de Moinset. J'étais douée Je crois bien qu'ils vont partir sans moi.